Bonjour à tous, je vais vous présenter la flûte multigamme, le modèle en Do, flûte avec, modèle en Do, flûte traversière, modèle en Ré flûte à bec. et modèle en Ré flûte traversier. On va revenir au modèle en Do mi face de la si avec un bémol sur le si bémol sur le la sur le sol, bémol sur le mi, bémol sur le Ré. Alors bien sûr, on peut mettre autant de bémol que l'on qu veut. Enfin, il y a 6 maximum, parce qu'il y a 6 trous. Ou alors, par exemple, on peut... Enlever les, les Si et les Fa, parce qu'on peut faire un bémol avec le petit trou, mais aussi condamner un trou. Donc là, en enlevant les Si et les Fa, je me retrouve avec une gamme pentatonique mineure en La ou majeure en Do. Euh, ça, donc c'est assez rationnel d'avoir euh, seulement quatre trous, trous à boucher pour une gamme patatonique. Ça n'empêche pas de faire, euh, par exemple, de rajouter des, des notes blues supplémentaires avec des demi-trous. fourchus. Voilà, mais donc euh, c'est quand même plus simple d'avoir d'un côté une, la gamme qu'on a sélectionnée et de l'autre côté les notes éventuellement qu'on rajoute. Donc il y a la notice, avec à chaque fois l'emplacement des bagues, les notes de la flûte avec leur doigté et les accords de guitare. Bon, il y a 64 pages. Alors. Euh... Si ça vous intéresse, vous avez en plus un stage gratuit, il faut venir à Tours. Ça, ça dure une demi-journée, on apprend à, à manier les bagues, à, à improviser, à jouer, sur, à jouer des morceaux simples pour ceux qui ne savent pas. Donc euh, voilà, maintenant je vais vous dire au revoir. Je pense que j'ai tout dit.